C'est un principe qui ne date pas d'hier. Il s'agit même de la plus ancienne activité mécanisée de l'humanité. Depuis plus de 22 siècles, le mécanisme du moulin chargé de broyer les grains de blé reste inchangé. Plus moderne aujourd'hui certes, les moulins s'inspirent pourtant toujours des travaux des anciens. Les plus vieux édifices hydrauliques recensés datent du 1er siècle avant Jésus-Christ et pouvaient déjà produire jusqu'à 4 tonnes de farine par jour. Une des seules différences à cette époque, c'est la meule, non pas ronde comme nous la connaissons aujourd'hui, mais en forme de cloche. Avant, hydraulique ou par traction animale, de tout temps, on a utilisé des meules pour broyer, moudre ou piler une matière brute, afin d'en faire une matière fine ou un liquide, afin de mieux le consommer ou le stocker. C'est ainsi que les noix étaient transformées en huile, le chanvre en taille et les céréales en farine. C'est depuis toujours un élément essentiel à nos repas, souvent utilisé pour préparer gâteaux, sablés, crêpes, sauce ou pâtisserie. Elle est aussi très riche en fibres et est une source de protéines. Mais alors à Moulins, comment cela fonctionne Aujourd'hui, dans Page d'Histoire, nous allons nous intéresser à ce patrimoine culturel, une des clés de l'histoire de France. Le moulin de Cando, dans le village de, de Castetis, est un moulin qui date du 1er millénaire. Il était le moulin banal du château de Cando, qui existait en l'an 1000, puisque en 1100, jusqu'en 1100, il était le dernier château du Béarn pour la Défense Ouest. C'était le château de la fin, Castetins. Ce moulin, bon, il a continué à tourner, il est toujours resté la propriété du Comte de cando puis du Marquis de cando vers 1700. Il a tourné, euh, il a nourri les gens de, du village et un peu des alentours. C'était un assez grand moulin et il avait quatre meules. Ces quatre meules étaient ici, les unes à côté des autres. Je n'en ai reconstitué qu'une seule et ce moulin était alimenté par un canal qui faisait deux kilomètres de long, qui prenait l'eau du Gave de Pau. Donc il y avait un débit assez important. Il faisait tourner le moulin avec ces quatre meules et également une scierie qui était à côté avec un biais cette scierie existait il y a très longtemps dans ce moulin euh, elle a été arrêtée en 1850 et mon arrière-grand-père l'avait remplacé par une batteuse parce qu'il fallait battre le blé et c'était plus important pour un meunier. elle a fonctionné euh, donc jusqu'en 1850 on ne sait pas la forme de la roue qu'elle avait Ici on a le banc de sillage le banc de sillage ce sont deux rails avec un chariot qui est dessus sur lequel on va fixer le billet de bois que l'on va serrer avec ce peigne. Ensuite, quand il est bien fixé, on va régler avec cette manivelle la largeur de la planche de bois que l'on veut scier, la partie que l'on veut scier. Et ensuite, on avance. L'avancement se fait manuellement sur cette série, avec cette manivelle et on arrive vers la lame, le scieur devait maintenir une pression pour scier le, le bois. La scie aurait été évacuée vers le bas et partait dans la rivière. La scie, la lame de scie, est montée sur un cadre, un cadre qui glisse suivant les deux montants. Il y a des guides métalliques, graissés, qui le maintiennent à cette position-là. C'était un système qui fonctionnait dans toutes les scieries, on appelait ça un haut fer. La cadence, c'est 120 coups minutes pour le sillage. Ce moulin a fonctionné jusqu'en 1936. Il y a eu le contingentement des blés. Les blés panifiables ont été distribués plus tôt aux minoteries et les petits moulins ont perdu ce marché. Certains ont arrêté complètement, certains se sont transformés en minoteries et les autres ont continué pour de la nourriture animale et puis des usages domestiques. Ce moulin a beaucoup fonctionné comme beaucoup d'autres pendant la guerre. Il tournait la nuit. On était en zone libre mais enfin le gouvernement Vichy contrôlait vraiment contingenté les blés très sévèrement donc mon père faisait moudre la nuit le blé et dans la journée il faisait moudre le maïs donc ce moulin a tourné jusqu'en 58 en 1958 il a fait sa dernière mouture j'étais là moi je rentrais du collège d'Orthès et je m'arrêtais souvent au moulin et donc je m'arrête mon père me dit bon mais j'ai fini la mouture je vais livrer le sac aux paysans on va le voir on lui livre le sac et puis il nous dit venez voir j'ai dans ma grange quelque chose qui va vous intéresser il venait d'acheter un moulin électrique tout neuf donc le moulin a arrêté de fonctionner fonctionnait en 58 faute de client. Quand je l'ai remis en service, comme il est maintenant, en 2008, le paysan à qui on avait fait la dernière mouture était présent. Voilà. C'est euh, un petit détail, mais pour moi, c'est c'était important. Ce moulin, je, moi j'habitais sur Pau et je venais le week-end ici euh, pour entretenir, pour nettoyer et le moulin était en très mauvais état. Il avait commencé vers 65 à commencer à s'écrouler, puis il a fini en 87 ou 88 à finir de s'écrouler. Donc ce n'était qu'une ruine. Par contre, la grange attenante était en état, donc on y venait pas pique-niquer, bon, on y venait souvent. Et en 98, j'ai dû prendre une décision, soit je restaure ma maison, soit je m'occupe du moulin. Et avec ma femme, on a bien calculé, on a dit, allez, on restaurera le moulin, on habitera le moulin. C'était en 1998, des tractations avec l'administration, ça a duré 3 ans, 4 ans même, puisqu'en 2002, on a eu finalement toutes les autorisations, le, le certificat d'urbanisme, le permis de restaurer, et puis une autorisation pour passer l'énergie sous la voie ferrée, parce qu'on n'avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone. En 2002, on a commencé la restauration, on l'a habité en 2003, en 2008, j'ai remis le moulin en route, en 2010, j'ai eu utiliser une vanne qui était utilisée pour mettre une petite micro-centrale qui me sert en courant d'appoint l'hiver pour faire fonctionner deux radiateurs. Alors bon, ce moulin, bon, je l'ai restauré parce que bon, c'est un moulin qui était vraiment dans mes gènes et j'étais amoureux de ce moulin. Tout jeune, quand je rentrais du collège, je passais toujours au moulin. J'y tenais et je l'ai restauré, mais bon, Étant donné que je n'ai plus l'eau du Gave, je n'ai plus que le ruisseau de Menout, un petit ruisseau qui traverse la vallée de Noirieux, qui m'alimente et qui a très peu de débit. Donc j'ai de l'eau uniquement pour faire des démonstrations et faire un peu de production s'il pleut, un peu de production d'électricité, mais disons que ça, ça reste disons de la démonstration. À l'âge de la retraite, je n'allais pas me lancer dans un métier de meunier. Voici une meule volante. Disons que c'est une meule qui tourne. Elle est au-dessus de la meule dormante qui, elle, ne va pas bouger. Voilà, les deux ont le même dessin, cest un dessin avec des rayons creux, une pente et puis une partie plus ou moins plate. Cette meule, elle tourne grâce à l'anille que voilà. Cette pièce en fer rentre dans l'engravure et elle est posée sur le fer à moulin qui est au bout de l'arbre. C'est ce qui supporte la meule et la fait tourner. On peut la soulever avec ceci, réglage de trampure, donc on va régler l'espace entre les deux meules. Cette meule... Elle a la particularité d'être un peu usée. La partie plate est vraiment polie. Donc elle ne va plus écraser le, le, le grain comme il faut. Donc le meunier devait rhabiller la meule. Pour ça, il avait des marteaux à rhabiller les meules. Et il passait une règle enduite d'ocre sur la meule. Et toutes les parties qui étaient marquées par l'ocre, il fallait les piquer. Alors les piquer, c'est avec ce marteau, il, il devait recréer un granité. Voilà. Pour faire cela, il fallait à peu près une bonne journée ou deux journées pour le faire. Et le moulin était arrêté parce qu'il fallait démonter la meule, la retourner et le faire. On fait des visites tous les mercredis, 1er juin au 30 septembre. Je fais une visite guidée, je montre, je fais fonctionner, je fais de la mouture, je fais du blé. Alors on leur explique tout le fonctionnement du moulin de l'écrasement du blé à la production de mouture et puis après le tamisage. Alors le tamisage se faisait autrefois dans une grande bluterie. Elle faisait 6 mètres de long, 4 mètres de haut. bon euh, C'était une très grosse machine. Il y avait également trier à blé qui fonctionnait. Maintenant, je fais visiter, je fais de la, de la farine. Je montre que la micro-centrale est en fonction. La scierie, je montre le chantier. or je dois avoir à peu près entre 200 et 300 visiteurs. Par contre, je fais beaucoup de visites avec les écoles et ça intéresse beaucoup Alors, les enfants de tamiser, quand on leur fait déguster des sablés faits avec la farine du, euh, du moulin, on leur montre surtout ce qu'il y a autour du moulin, toute la biodiversité qu'il y a, toutes les plantes qu'il y a, tous les animaux qu'il y a. Alors j'ai photographié beaucoup d'animaux autour du moulin, on leur montre, bon ça les intéresse beaucoup, hein. on montre tous les arbres autour du moulin, parce que les arbres c'était très important, ils servaient à bâtir les moulins. Autrefois, on n'allait pas acheter un arbre à 300 km, on prenait un arbre sur place. Donc tous ces moulins ont été faits avec des, des arbres locaux, enfin du bois local. En plus de cette ouverture, je fais la journée du patrimoine de pays et des moulins, qui est fin juin chaque année, et également les journées européennes du patrimoine. J'ouvre pour ces journées-là et j'arrive à avoir 300 personnes dans la journée. Le meunier est bien fatigué à la fin de la journée du coup Bien non et non, parce que, vous savez, le dopage, ça existe, hein <rire> Et rien que de faire ce qui vous plaît, oui. ça vous dope. Et il y a, il me dit, mais, mais comment tu fais pour tenir Mais je, moi, je suis très heureux. Donc en fait l'origine du projet, c'est les vestiges d'un moulin à vent sur la commune de bénesse les Dax, qu'il restait juste le fût en pierre. Lors d'une fête de village autour d'une barrique, comme ça se fait régulièrement, en un coup eh bien, on a décidé à plusieurs du village, on était 13 au tout début en fait, de monter une association pour essayer de rénover euh, donc le seul et unique moulin à vent des Landes. Comment ça s'est goupillé, donc on a été voir la Fédération des moulins de France, qui nous a un petit peu aiguillé sur comment faire, ce qu'on pouvait faire, comment il fallait s'y prendre pour arriver à, à refaire vivre les vestiges du passé donc ce moulin. Après on s'est mis en en quête de, donc de créer une association, ce qui a été fait en mars 2015. Après on a travaillé avec la mairie donc pour se réapproprier le moulin qui était déjà plus propriété de la mairie. On a fait faire des devis à différentes personnes pour essayer de, de le retaper puisqu'en fait à l'intérieur il n'y avait plus aucune machinerie, il n'y avait plus rien. Alors, on s'est mis en quête de rechercher des subventions et des financements pour pouvoir élaborer ce projet. Le côté historique, donc, on a fait des recherches. Donc, on, avait, on avait quelques images qui dataient d'avant la guerre de 39-45 où on avait juste le, le fût avec la toiture. Et donc on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour essayer de, de refaire le moulin tel qu'il était à l'époque, sa toiture originelle. D'où le petit édicule que vous avez en tête de toiture qui aurait servi dans certains édifices à tracer la première carte de France. Alors, quelques mots sur l'histoire de ce moulin. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur sa naissance. La seule certitude que l'on ait, c'est qu'effectivement, il a été construit avant 1750, donc entre Louis XIV et Louis XV. Et il y avait deux moulins l'un à côté de l'autre. Le second était à, à 30 mètres de celui-ci et il avait la même taille, qui a disparu complètement dans les années 1800-1830. On, on conservait souvent les archives dans, dans les églises. Donc l'église a brûlé en 1793 et puis euh, la mairie, les archives de la mairie ont disparu euh, avec le feu du ciel. Bon. et Donc euh, on n'a pas retrouvé grand chose, les, les, les, les photos les plus anciennes datent de 1930 et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu qu'effectivement le moulin avait un aspect un petit peu particulier puisqu'il y a un toit Particulier, c'est le seul moulin en France sur lequel vous avez un épi carré que l'on retrouve sur aucun autre moulin. Les dernières photos montrent cet épi et le moulin était déjà dépourvu d'ailes dans les années 1930. Les ailes ont disparu sans doute dans les années avant 1900 euh, puisque aujourd'hui on a interviewé un certain nombre de personnes et malheureusement personne ne l'a vu avec les ailes. La restauration a été faite sur la base de type de construction que ce type de moulin avait. Il faut savoir que ce moulin a une dimension un peu exceptionnelle, le fût fait 7,50 m de hauteur la toiture fait 6,50 mètres de hauteur, ce qui fait 14 mètres de haut, et puis un diamètre de 7,50 50 m, qui est exceptionnel en largeur. Ce qui prouve qu'il y avait une activité meunière importante ici, c'est qu'il y avait effectivement ces deux moulins, qui étaient l'un à côté de l'autre, et qu'il y avait aussi deux paires de meules, Compte tenu du, de, de la taille des moulins, il devait y avoir un courant d'air ici et un vent assez important pour qu'on ait pu installer euh, ces deux moulins à cette époque-là. L'activité meunière a cessé sans doute dans les années 1850, quelque chose comme ça. Alors le moulin est sur une butte de 97 mètres de haut, on le peut le voir effectivement puisque c'est un point haut de la chalosse. Sur euh, les 420 km des Pyrénées, ici on, on voit au moins 220 km du, du pic du Midi de Bigorre jusqu'à euh, la Rune. Alors, Aujourd'hui, dans ce moulin, on moue essentiellement de la farine de maïs et de la farine de sarrasin. Pourquoi Parce que quand on a monté le projet, ici dans les Landes, on est premier producteur européen de maïs. Donc l'idée, c'était de refaire vivre le moulin par rapport à la production phare de la, de la région. Donc, et en creusant un petit peu, on s'est aperçu que le maïs était une céréale sans gluten. Et donc on s'est dit, pourquoi pas en faire un site meunier sans gluten, d'où le sarrasin qui est arrivé par la suite, même si ce n'est pas une production d'ici. On en fait également dans la région. Donc aujourd'hui, dans l'association, on est à peu près 330 adhérents. En termes de visiteurs à l'année, l'an dernier, on a ouvert bon que partiellement, puisqu'avec l'histoire du Covid, mais on a atteint les 3000-3500 visiteurs euh, l'an dernier. Ce qu'on a fait pour faire vivre le moulin, on a créé à côté une boulangerie, donc c'est-à-dire une activité économique, d'où le point de vente que vous avez pu apercevoir ce matin, qu'aujourd'hui on transforme la quasi-totalité de la farine que l'on produit, on la transforme en pain donc divers pains spéciaux et divers pâtisseries que l'on vend au niveau de notre site de, de vente en bas du moulin. Donc pour rénover le moulin, donc on a utilisé des bois d'essence locale comme ça se faisait tout particulièrement. Donc vous avez du chêne, des marches de l'escalier, tout ce qui est balustrade et tout ce qui est parquet arrive d'ici de, de la région ainsi que les lenteaux des fenêtres et tout ça qui ont été rénovés. Par contre, tout ce qui est gros bois pour faire les ailes et les grosses poutres arrive donc de la forêt de Chambord. Pour faire des charpentes comme celle-ci, c'est vrai qu'on utilise des bois relativement vieux, donc c'est des bois qui ont dans les 300-350 ans. Les ailes font 16,50 mètres d'envergure, donc il fallait des chaînes de quasiment 14 mètres et quelques pour pouvoir avoir des envergures assez importantes pour retirer des grosses pièces comme ça, ce qu'on n'a pas ici sur la région. Qu'on a entre les deux meules et ensuite avec la, la vitesse centrifuge, de grain est éjecté entre les meules. Le menu pour régler son débit, c'est très simple, il a une petite molette ici avec une ficelle. Plus il lève, moins il débite de grain et plus il descend, plus il débite de graines. Donc ici, la petite clochette. C'est tout simplement pour prévenir le, le meunier qui a plus de grain dans la, dans la trémie. Donc là, c'est le cas actuellement. Il faut imaginer qu'on ait du grain dans la trémie. Au bout de ce ficelle, il y a un sac. Le sac, il est tiré vers le bas. Au fur et à mesure que mon grain descend dans la trémie, j'ai mon sac qui remonte. Quand mon sac remonte complètement, le morceau de bois vient se mettre en contact avec l'axe et me fait sonner la clochette. Donc là, ça prévient le meunier. La cloche sonne, c'est ou je déterre les meules parce que j'ai plus de graines pour éviter d'user mes meules, ou alors le meunier vient remettre du grain dans la trémie.